Bonjour, je m'appelle Stéphane et aujourd'hui, je suis heureux de vous faire découvrir les coulisses de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Un aéroport, vous vous dites peut-être que c'est quelque chose de simple après tout. Des avions qui décollent, des avions qui atterrissent, des passagers qui partent en voyage. Eh bien, l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, c'est beaucoup plus que ça. Vous me suivez Depuis sa création en 1975, l'aéroport a bien grandi. Il est passé de 1,5 million de passagers à près de 8,5 millions aujourd'hui, soit une croissance annuelle moyenne de 4,5%. En 2000, Lyon-Satolas est devenu Lyon-Saint-Exupéry, en hommage à Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince et grand aviateur français né à Lyon en 1900. Depuis 2007, l'aéroport est piloté par la société Aéroport de Lyon, qui gère également l'aéroport Lyon-Bron, dédié à l'aviation d'affaires. Aéroport de Lyon gère plusieurs types de transports aériens, des vols réguliers conventionnels, des vols low-cost et charter, du fret et de l'aviation d'affaires. Depuis l'aéroport, on peut rejoindre 115 destinations en vol direct et accéder facilement au monde grâce au grand hub européen. 59 compagnies aériennes, dont 45 étrangères, opèrent à Lyon-Saint-Exupéry. La majorité des vols sont à destination de l'étranger. Les passagers voyagent pour leurs loisirs ou pour leurs affaires. L'aéroport est un véritable lieu de vie. En effet, il accueille jusqu'à 34 000 passagers par jour dans ses terminaux. On peut rejoindre très facilement l'aéroport par les autoroutes A43, A432, A42. Avec sa voiture, 16 500 places de parking sont disponibles. Avec les navettes, qui relient les villes de la région, en taxi ou en louant une voiture. Par Rhone-Express, le tram express qui relie l'aéroport à Lyon en 30 minutes. Par TGV, plus de 30 villes sont reliées quotidiennement dans 6 régions de France et d'Italie. Sa gare dédiée à l'architecture spectaculaire a été construite en 1994 par Santiago Calatrava. Avec l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, Lyon-Saint-Exupéry est le seul aéroport français à être doté d'une gare TGV. L'aéroport dispose d'une superficie de 2000 hectares. Il est composé de trois terminaux T1, T2 et T3 dédiés au vol low cost et de deux pistes. Seulement la moitié de l'espace est occupé par les installations aéroportuaires, L'aéroport peut ainsi se développer et créer de nouvelles installations pour accueillir de nouveaux passagers. Comme par exemple avec le futur Terminal 1, qui doublera la capacité d'accueil de l'aéroport à partir de 2017. Une fois dans l'aérogare, je vérifie les informations liées à mon vol sur un des nombreux écrans disponibles. J'y repère ma destination, le nom de ma compagnie aérienne, mon horaire de départ bien sûr, mais surtout la zone d'enregistrement associée. Par exemple, pour aller à Toulouse, je dois me présenter dans la zone de départ 20 située dans le terminal 2. La signalétique me permet ensuite de m'orienter facilement jusqu'à mon enregistrement. De nombreux commerces et services sont proposés pour occuper mon temps libre, côté ville et côté piste, c'est-à-dire après le contrôle d'inspection-filtrage. Trois hôtels, des restaurants, des bars, des boutiques et notamment des duty-free en salle d'embarquement, une pharmacie, une infirmerie, une poste, des services bancaires, également une station-service à l'extérieur. Des services pour voyageurs à faire, un centre d'affaires, des salons VIP, des espaces de détente et même un toboggan. Le centre de service, c'est la porte d'entrée pour toute l'information et les services aux passagers. Dans l'aérogare, on peut également rencontrer des Airport Helpers. Ce sont tout simplement des personnes qui travaillent à l'aéroport et qui sont toujours prêtes à nous renseigner. Excusez-moi, où se trouve la zone de départ 20, s'il vous plaît Par ah, ici. Merci beaucoup. Merci. Ces Airport Helpers portent un badge pour les identifier et sont attentifs aux besoins des passagers. Ils peuvent facilement les renseigner et les orienter puisqu'ils connaissent très bien l'aéroport. Nous arrivons en zone d'enregistrement. Avec le développement des nouvelles technologies, je peux m'enregistrer directement sur les bornes libre-service avec simplement mon numéro de réservation. Et voilà, je n'ai plus qu'à aller voir l'hôtesse au comptoir de dépôt bagage pour aller faire enregistrer ma valise. Après avoir vérifié ma carte d'embarquement et ma pièce d'identité, l'hôtesse pèse ma valise, l'étiquette et me remet un reçu bagage avant de me donner ma porte d'embarquement. Pour accéder à la salle d'embarquement, nous allons maintenant passer au poste d'inspection filtrage où des agents de sûreté vont vérifier le contenu de mes affaires à l'aide d'un appareil à rayon X afin de vérifier qu'il n'y a pas dedans d'objets interdits. Les objets interdits en cabine sont toutes les armes et objets coupants ou contondants avec lesquels on peut frapper. Les bombes, aérosols, les tubes et flacons contenant des liquides et même les bouteilles d'eau. Les médicaments sont autorisés mais accompagnés d'une ordonnance. Les passagers sont également contrôlés au moyen d'un portique de sûreté qui détecte tous les objets. Lorsque le portique sonne, l'emplacement de l'objet est signalé et l'agent de sûreté demande alors au passager de sortir l'objet oublié qui, à son tour, passera au rayon X. Des palpations de sécurité peuvent également être réalisées après déclenchement des alarmes. Nous arrivons en salle d'embarquement. Nous devons rejoindre la porte 21A, comme on nous l'a indiqué sur la banque d'enregistrement et comme c'est indiqué également sur ma carte d'embarquement. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Vous partez sur Toulouse Sur Toulouse, oui. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, un excellent vol. Merci beaucoup, bonne journée. À la porte 21A, l'hôtesse de la compagnie vient de vérifier ma carte d'embarquement et ma pièce d'identité. C'est bon, je peux rejoindre mon avion. Pour embarquer, plusieurs options sont possibles, en fonction de l'emplacement et de la taille de l'avion. Par une passerelle télescopique, généralement réservée aux vols longs ou moyens courriers, avec des avions plus gros. À pied, comme c'est le cas pour les avions stationnés à la jetée ou au satellite du Terminal 3. C'est le moyen d'embarquement et de débarquement le plus rapide. Il permet d'assurer une correspondance entre deux vols en moins de 30 minutes. Par exemple, un passager qui arrive de Toulouse à 9h15 peut repartir pour Bastia à 9h45. En bus, car certains avions sont stationnés sur des parkings dits en éloigné. Les bagages sont enfin chargés sur des chariots pour rejoindre les avions. Les maîtres chiens de la gendarmerie et de la police patrouillent régulièrement, à proximité des bagages, mais aussi dans tout l'aéroport, pour contrôler une éventuelle présence d'explosifs ou de drogues. Le temps d'escale entre deux vols est très court. Il faut faire vite et bien pour préparer l'avion dès son arrivée pour un nouveau départ. Pour cela, un responsable de zone avion est chargé de coordonner l'ensemble des équipes au sol. C'est le poste de commande aérogare, le PCA, qui gère le stationnement des avions et affecte les places de parking avion. Toutes les manœuvres sont contrôlées sur des écrans vidéo depuis le PCA et des agents de piste vérifient en permanence le bon fonctionnement des activités et le respect des règles de sécurité. Lorsque l'avion arrive sur son lieu de parking, il est guidé par un assistant-piste jusqu'à son immobilisation. Il est ensuite calé, les moteurs sont coupés la passerelle est installée sur l'appareil et les passagers peuvent débarquer. L'équipage, c'est-à-dire le commandant de bord, le pilote, les hôtesses et les stewards restent généralement à bord. En même temps, les bagagistes débarquent les bagages de la soute de l'avion et les trient selon la destination des correspondances. Les différentes équipes de préparation de l'avion peuvent maintenant intervenir. Tout d'abord, l'équipe de nettoyage va nettoyer la cabine de l'avion là où vont s'installer les nouveaux passagers. Un camion spécial vidange les toilettes ainsi que la réserve d'eau qui est renouvelée. L'avion est ensuite approvisionné en sandwich, plateaux repas, boissons et revues qui seront distribués pendant le vol. Cela s'appelle le catering. Tout est préparé sur place par des équipes de fabrication dont des bâtiments équipés de cuisine et situés près des pistes. Enfin, l'avion est ravitaillé en carburant les réservoirs de carburant se trouvent dans les ailes de l'avion. Un camion-citerne équipé d'une pompe est relié au réservoir pour leur remplissage. Le carburant est stocké tout au bout de l'aéroport dans une immense station-service approvisionnée chaque jour par 13 camions, c'est-à-dire environ 170 avitaillements au quotidien. Pour chaque vol, la quantité de carburant est définie selon le poids de l'avion et le plan de vol, car pour bien voler, un avion doit être le plus léger possible. Hors de question de faire le plein à chaque escale. Ouf, 20 minutes se sont écoulées et l'avion est déjà prêt. Les bagages sont chargés sous le contrôle d'un responsable de chargement qui suit un plan préétabli afin de garantir des conditions de vol optimales. Les moteurs sont maintenant mis en route, les cales sont enlevées et l'avion est remis en position de marche avant, à l'aide d'un tracteur et sous le guidage de l'assistant-piste qui reste en communication avec le commandant de bord. Cette opération s'appelle le pushback. L'avion est désormais pris en charge par la tour de contrôle. Nous voici dans la tour de contrôle. C'est ici que travaillent les contrôleurs aériens, ce que le grand public appelle les aiguilleurs du ciel. Le service de la navigation aérienne régule le trafic des avions dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de l'aéroport jusqu'à une altitude de 4000 mètres. Tout passage d'un avion dans la zone de contrôle suppose un contact radio avec la tour de contrôle. Le trafic aérien est comparable au trafic routier. Les avions suivent des trajectoires prédéfinies sous le contrôle des aiguilles du ciel, qui veillent au maintien d'un espace suffisant entre les avions. Ainsi, les contrôleurs définissent l'altitude, la vitesse et la route des avions afin d'éviter tout rapprochement dangereux. Lorsque les avions sortent de la zone de contrôle aérien de l'aéroport, ils sont pris en charge par d'autres aiguilleurs du ciel qui se passent le relais et le contact radio. Le pilote de l'avion est ainsi toujours en communication avec un contrôleur. Depuis la tour de contrôle, les aiguilleurs du ciel autorisent le décollage et l'atterrissage des avions. Le sens de la manœuvre est défini selon l'orientation du vent, car les avions décollent et atterrissent toujours face au vent. Lorsque les conditions météo ne permettent pas l'atterrissage des avions, à cause de la neige, du brouillard ou du gel, la tour de contrôle met les avions en attente, en leur faisant faire des tours dans le ciel ou les guide vers un autre aéroport. C'est la tour de contrôle qui déclenche les secours et les guide jusqu'au lieu d'intervention en cas d'incident. Cela nous amène à découvrir la caserne des pompiers juste à côté. Dans ce bâtiment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une équipe de sapeurs-pompiers avec un officier-chef de garde est prête à intervenir à tout moment en cas d'incident ou d'accident. Ce sont eux qui assurent les premiers secours en attendant le renfort des pompiers extérieurs. Les pompiers de l'aéroport sont équipés de moyens spéciaux pour intervenir sur les pistes et en cas d'incendie d'avion. Leur service est dimensionné pour intervenir en moins de 3 minutes sur l'accident, éteindre le feu en une minute maximum. Ils disposent de véhicules équipés de canons à eau ou de lance à poudre. « À la top canon, top canon, couloir de survie. » La mousse permet d'étouffer l'incendie instantanément et l'eau permet le refroidissement des matériaux incendiés pour éviter une reprise du feu. Malgré la grande capacité de leur réservoir, ces camions sont vidés en quelques minutes car la rapidité de l'intervention est primordiale. Le débit des canons est donc très important. Après avoir suivi une formation initiale au Centre de formation nationale, les pompiers maintiennent leurs acquis par de la formation continue et plusieurs heures d'exercice quotidien. Les pompiers de l'aéroport s'occupent également de la sécurité incendie des bâtiments, des accidents du travail, des malaises des passagers dans les avions qui atterrissent ou dans l'aéroport. Ils interviennent sur tout le territoire de l'aéroport et notamment comme premier secours pour les accidents de la route sur les voies d'accès. Cela représente 3500 interventions chaque année. On va maintenant vous parler des pistes d'atterrissage et de décollage des avions. Et ça tombe bien puisqu'on est ici au seuil de la piste 18 gauche qui, bien sûr, est fermée pour maintenance. L'ensemble du secteur piste de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, qu'on appelle aussi aire de mouvement, c'est-à-dire les pistes et les parkings avions, représente 140 hectares. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la taille de 230 terrains de foot ou encore de 175 km d'autoroute à deux voies. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry dispose de deux pistes. Les atterrissages se font sur la piste extérieure, la plus éloignée de l'aérogare, et les décollages se font sur la piste intérieure, la plus proche de l'aérogare et aussi la plus longue. Elle mesure plus de 4000 mètres de long. Après leur atterrissage, les avions se dirigent vers les aires de stationnement par des voies que l'on appelle « taxiways. Ils se dirigent au sol en suivant des lignes jaunes de guidage. Les avions sont garés dans des zones bien définies. Les personnes travaillant sur un avion doivent rester à l'intérieur de cette zone pour ne pas gêner la circulation au sol des autres avions. Des lignes blanches, quant à elles, marquent les voies de circulation des bus et des autres véhicules autorisés. Sur les pistes de l'aéroport travaille en permanence un agent de lutte contre le péril animalier. Son rôle est très important pour la sécurité des avions. Euh, du lever au coucher du soleil, il surveille en permanence les centaines d'espèces qui vivent sur le site. L'agent de lutte contre le péril animalier est en communication permanente avec la tour de contrôle et indique régulièrement la quantité d'oiseaux sur la zone des pistes. Cette quantité varie selon les heures de la journée et la période de l'année. Lorsqu'elle est trop élevée et que le risque de collision entre les avions et les oiseaux devient important, il utilise différents moyens pour effrayer les oiseaux. Cartouches détonnantes ou crépitantes, imitation de cris d'oiseaux prédateurs diffusés par haut-parleurs. La surveillance des pistes permet d'éviter des collisions dangereuses qui pourraient provoquer l'accident. Il n'y a pas que des oiseaux sur les pistes de l'aéroport. On y croise des lièvres, des blaireaux et parfois des renards, exceptionnellement un sanglier. Lorsqu'un animal est signalé, les agents de lutte contre le péril animalier interviennent pour chasser l'animal hors de la zone des pistes pendant que la tour de contrôle fait patienter les avions dans le ciel. Une fois les pistes dégagées, le trafic reprend normalement. On jette à présent un coup d'œil sur le balisage des pistes. Le balisage des pistes permet l'atterrissage et le décollage des avions en toute sécurité, de nuit comme par faible visibilité. Est-ce que vous saviez qu'il existe près de 4000 feux sur l'ensemble de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry Des feux de couleur blanche et rouge sur les pistes, des feux de couleur bleu et vert sur les accès et sur les parkings. Quotidiennement, un technicien de balisage, comme ici Benjamin, vérifie le bon fonctionnement des lampes et remplace toutes les ampoules qui sont grillées. La réglementation autorise une ampoule grillée sur deux, mais jamais deux ampoules grillées qui se suivent. En cas de mauvaise météo, l'atterrissage et le décollage des avions peuvent être suspendus en attendant le remplacement des ampoules défectueuses. Chaque année, plus de 1200 lampes sont remplacées sur les pistes de l'aéroport. Ce nombre baisse considérablement depuis 5 ans grâce à la technologie des LED. Le fret, c'est ainsi que l'on nomme le transport de marchandises. À l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, le fret est traité sur cette zone, Cargoport, qui s'étend sur 150 hectares. Cargoport est en activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plus de 1000 professionnels travaillent sur cargoport, les sociétés de transport de marchandises par avion et par camion, les sociétés de fret express. On y trouve également des entrepôts de stockage dédiés aux produits sensibles, comme les produits périssables qui doivent être tenus au froid ou les produits de valeur. Le fret par avion utilise des appareils de grosse capacité, des gros porteurs. Il navigue surtout la nuit. C'est pourquoi on les voit rarement décoller ou atterrir de jour. Le développement durable est un axe majeur dans la stratégie d'aéroport de Lyon depuis déjà une dizaine d'années. C'est une démarche essentielle pour le développement de l'aéroport qui ne peut s'envisager que de manière durable. À travers des actions concrètes menées au quotidien, l'aéroport doit concilier la maîtrise de ses effets sur l'environnement, avec la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises. Un aéroport a une influence importante sur l'environnement. Par exemple, le bruit que font les avions, les émissions de gaz carbonique des turbines, le gaz consommé pour chauffer l'aéroport l'hiver ou encore les voitures qu'empruntent les salariés pour venir travailler. L'aéroport a ainsi engagé des actions pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Aéroport de Lyon a réalisé un diagnostic thermique des bâtiments pour savoir s'ils ne consomment pas trop d'énergie. Il souhaite aussi réduire l'usage de la voiture personnelle au profit de modes doux, comme les transports en commun, le covoiturage ou les vélos. C'est ce que l'on appelle l'intermodalité. L'objectif de l'aéroport est de ne plus émettre de CO2 d'ici 2020. Le bruit que font les avions au décollage et à l'atterrissage est source de nuisances sonores pour les habitants. C'est pourquoi un médiateur répond à toutes les questions afin d'expliquer pourquoi un appareil a survolé une habitation. Chaque année, l'aéroport apporte aussi une aide à certains afin d'insonoriser leur maison pour qu'il y ait moins de bruit à l'intérieur. Il existe aussi différentes méthodes pour décoller ou poser un avion qui permettent de faire moins de bruit. Ce sont les procédures de moindre bruit. Enfin, comme à la maison, les déchets sont triés afin d'être recyclés. C'est important, car ce sont plusieurs milliers de tonnes qui sont collectées chaque année. Un aéroport, c'est aussi une immense zone d'activité sur laquelle 5300 personnes travaillent dans 200 entreprises. Pour présenter tous ces métiers, chaque année, depuis 10 ans, l'aéroport organise une journée d'information. Des collégiens viennent très nombreux à cette rencontre afin de connaître les formations et les études qu'il faut faire pour travailler dans l'aviation. L'aéroport travaille aussi avec les communes pour favoriser l'arrivée de nouvelles entreprises dont les salariés utilisent régulièrement l'avion et le TGV. On retrouve beaucoup de sociétés internationales. Toutes ces actions font partie de la politique de développement durable de l'aéroport. Voilà, c'est déjà la fin de cette visite. J'espère que vous avez apprécié d'avoir pu découvrir les coulisses de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Pour ma part, je m'envole au soleil. Alors rejoignez-moi